Coucou Youtube, let's go la suite Et bon, on va aller ici, parce que c'est le plus proche Et je fais ce que je veux Ah ouais, on a débloqué le pouvoir, regardez Là on fait ça, hop là, on charge Et yeah. waouh on s'envole Trop bien, et maintenant on y va Hop là, oh merde Oh, là-bas c'est quoi le gros, mais... le gros machin C'est un gros chameau et chameau chameaux, parce qu'il y a deux boss, deux syllabes, deux boss. Dromadaire, ça a trois boss, parce que trois syllabes, trois boss. Mais comme il euh, n'y a pas de truc à trois boss, et bah du coup on dit nique ta mère, et là il n'y a qu'une seule boss dans les dromadaires. Donc là-bas il y a un gros chameau. J'ai l'impression que je prends jamais les bons chemins pour aller dans les villages, tout ça, tout ça. Mais bon, allez, let's go, on y va. Chaleur est insupportable. Ah, il fait chaud Oh non, il fait chaud Oh, il fait chaud J'ai pas un truc, euh, non Tant pis, on a plein de bouffe, c'est pas grave. Oh, attends, attends. Là, il se passe un événement. Oh Oh les pieds qui brillent, il va falloir tirer sur ses pieds, je le sais. Parce que moi, je réfléchis beaucoup. Oh, il y a Tilly il y a Tilly ah Tilly J'aimerais vous offrir un témoignage de ma gratitude. C'est pour vous, monsieur le client. Oh, let's go Une flèche archéonique. Fruit des technologies anciennes, la courte, m'en fout. C'est très efficace contre ces fameux gardiens. Et oui, rien que ça. Non, Tilly n'est pas un agra. Je peux tenir combien de temps avec ça Ouais, j'achète deux. Hop Hop Bon euh merde, bah du coup je vais lui acheter ses melons à la con. C'est bon, euh. allez, allez, prends prends-en 3. Voilà, 48 rubis, ça fait mal au cul, mais c'est pas grave. Allez hop là. Voilà bas sans aucune raison, parce que le point il nous dit d'aller là-bas. Faut suivre le point, toujours. Ah voilà un visage inconnu, je peux t'aider jeune homme, tu mates Oh. Le petit coquin là. Mais, mais, mais, mais, pas du tout, tu te trompes nous sommes venus de si loin pour finalement nous apercevoir que la cité était interdite aux hommes. Nous voilà bien embêtés maintenant. Et, et, et donc, je n'ai pas le choix. Tu mates non, non, non, je mène l'enquête. J'ai appris qu'un homme avait réussi à s'infiltrer dans la cité malgré les gardes. Alors, je l'attends. D'accord. C'est pas grave, nous on va rentrer, on est les guerriers légendaires, tout ça. Ah ouais, mais les gens il est au, au, au village des oiseaux, ils me reconnaissaient pas parce que j'avais pas la lame purificatrice. Ces pauvres cons là. Voilà, j'ai pas, pas ma super épée, du coup ils me reconnaissent pas Bouge plus, tu comptes aller où comme ça Moi j'ai moi c'est comme ça qu'on a fait dans Karina of Time Ça a marché, alors y a pas de raison Hop, oh, ils m'ont vu, comment ça se fait oh, oh, une cinématique Je ne veux pas laisser un voyant entrer dans la cité C'est la l'avoir des guéridos Tu as compris Alors ne remets plus les pieds ici Pétasse Allez, on y va, vite, on se tire Achète-moi de la thune, on va se faire de l'argent comme ça, sans aucune raison Juste parce que j'ai envie Let's go, l'argent, and a de money. Money, money. Oh, il y a une jolie madame là. Elle, elle a pas de greny c'est quoi ça C'est quoi cette arnaque Non, regarde pas comme ça, ça me gêne. C'est un garçon. T'es pas de tété, donc t'es un garçon. C'est ma conclusion. T'es jolie. Comme c'est ma tenue ravissante, elle te plaît. C'est pas donné, bien sûr, mais ça va te changer de ta vie, tu verras. Oh, 600 rubis. Bah, j'ai 600 rubis. Let's go. On a acheté des vêtements pour femmes là, sérieux Je suis un peu con en fait. Pourquoi j'ai fait ça Oh. Wow, adorable En plus comme c'est une tenue gaudo Elle est très aérée Tu devrais mieux supporter la chaleur du désert C'est toujours un plaisir de discuter avec un charmant garçon comme toi ah. Ah. Oh. oh, oh, oh bon du coup on va aller faire ça On va commencer l'énigme Vous allez voir mon gros cerveau il va résoudre tout ça super vite Hop là Trop fort on a pas le temps Regardez il n'y a tellement pas le temps que Hop là hop là hop là Hop là. Oh putain, j'ai failli, failli crever comme une grosse merde. Hop là. Oh Oh, on a eu un coffre. Trop bien. Oh, vas-y, j'ai la flemme. <rire> Je mets des armes de partout. Et puis voilà, ça sera fait. Oh, une épée électrique. Trop bien. La reine des, la reine des femmes. C'est la, la, la chef des cuisinières. C'est Sa cuisine, elle est parfaite. Tiens donc, une voyageuse. Tu mmh. peux savoir ce que tu me veux ah ça c'est bien, c'est doublé en français et tout. Oh, tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois. Ouais, elle a des bons yeux. Ah donc euh, Nintendo ils sont pas capables de doubler plus de trois lignes de dialogue, c'est ça hein, euh, maintenant on doit lire. Tu te trouves en présence de Riju, la chef du peuple Gerudo. Si tu veux lui parler, fais-le, mais ne t'approche pas. Cette vaillée ne semble pas être une voyageuse ordinaire. Quel est ton nom, étrangère Hello. Eh bien Link. As-tu quelque chose à me demander Je t'écoute. Les créatures divines, blablabla, bla. faut qu'on s'infiltre dedans, faut qu'on aille lui oh. péter le cul là. Merde, on m'avait parlé d'un épéiste tombé au combat il y a 100 ans pour protéger la princesse d'Hyrule. Elle aurait alors fait plonger dans un profond sommeil, s'appelait Link. Curieuse coïncidence, hein, si tu ne trouves pas J'ai entendu dire que le prodigien portait une épée légendaire. Vous voyez, vous, vous me pétez les couilles avec cette épée là. Il paraît qu'elle l'aurait scellé dans les bois perdus. Quand bien même, il n'y avait pas de vaille hydienne parmi les prodiges. L Espèce de voir rien, tu les invouilles. Et si Béanta a raison, alors tu as commis là un grand crime. Cependant, si tu as réellement un prodige, ça change tout. Et puis, nous aussi, nous voulons calmer Naboris. Pourquoi ne pas l'envoyer récupérer le masque du tonnerre d'abord Nous verrons ainsi de quoi il est capable. Je vais être honnête avec toi, il n'existe qu'un seul objet capable de te protéger de la foudre que fait tomber Naboris. Il a été volé par des bandits. Oh, les malautrues. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme toi. C'est sûrement Urbos à la Grande qui a guidé tes pas. Non, c'est des petits points sur ma tablette. Là, le sol il devient rouge là, ils ont mis le filtre. Le filtre rouge. Oh qu'est-ce qui est, qu est pas ça Ils sont tous revenus à la vie bah, j'en ai tué aucun <rire> J'en ai tué aucun là et je, peux pas, je peux pas les affronter Ils regardent leur PV et tout J'ai juste toutes mes armes pour en tuer trois. <rire> je les affronte pas hein. Ah il crache pas d'eau Il peut pas cracher d'eau parce qu'il est décédé Ah débile Ah t'es nul, ah t'es tout pourri Voilà bah c'est une grande tour ça On va pas y aller parce qu'on a beaucoup de trois flemmes. Vous cassez vous genre vous, ah, vous ça à rien ah non, on va devoir sacrifier notre... Non Non Bon. On va utiliser l'arme suprême. Hop là. arme suprême rangée. C'est parfait. Regardez, comme je suis trop fort. En plus, c'est là la sortie. Ah ouais, objectif mise à jour, c'est là en plus. Ah, du premier coup. Regardez. C'est des bananes. Parce qu'il esquiver les gros, hein. Comme tous les autres ennemis, ils sont beaucoup trop forts pour que je puisse les battre. C'est la... la seule et unique raison, évidemment. On va aller prendre l'échelle, là-bas. Moi, il y a une échelle, je monte, hein. Écoutez... Oh des bananes, il y a un lot de bananes Oh là là, l'objectif c'est le point qui est sur la carte Ah merde Ah oh, non tu m'as pas vu Tu m'as pas vu, oh l'argent Oh euh... Hop là Ah voilà toi hm. Hop là on est passé, parfait On ouvre ça Ah, oh, J'ai vu un truc intéressant en plus derrière ah t'as cru que j'allais pas te voir Ouais ouais je t'avais pas vu mais euh, le jeu m'a montré que t'étais là Et bah ben, c'est nous qui marchons Nous marchons vers la victoire Vers le grand trou Le trou du fond du monde c'est ça Oh un gros ninja Ninja diabétique ça va On va devoir battre le diabétique là Nous ça, ça doit être le plus facile T'es qui toi Qu'est-ce que tu fais ici C'est là où je fais ma sieste Alors du vent Hein C'est toi Link Le ministre qu'on cherche partout Oh oh oh quel ben. Comment il me connaît Notre proie est venu se jeter dans la gueule du loup. Mais quel abruti tu fais Je suis le chef suprême du camp des Yiga. Le chef, le beau, le puissant, le seul et l'unique. Koga, prépare-toi à mourir. Vas-y. Pan, pauvre débile. Pouf, regardez. Hop, et voilà, un coup dans le cul. On est d'accord, il vole là. Ouais, on est d'accord, il vole. Regarde là, voilà, toi. Paf! Pouf! Oh, on a gagné! <tousse> <tousse> C'est pour, Pourquoi tu me fais un truc en métal? J'en ai rien à foutre, moi, je le contrôle le métal. Et voilà, on a gagné, trop fort. Oh oh, oh, oh, oh. <tousse> Les choses sérieuses vont commencer. Tu oh oh oh l'arcane secrète de mon clan. Oh, oh, oh, oh t'es jamais vu un truc aussi énorme, pas vrai Je t'ai dit, je le contrôle, le métal, et que je m'en fous. Seul le chef du clan peut utiliser cet arcane suprême. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh. Let's go, on a récupéré l'objet sacré qu'ils avaient volé. Je vous en prie. Quoi, tu m'en prie Je vais t'en prendre, moi, tu vas voir. Comme tu l'as bien évidemment remarqué, je suis encore une enfant. Mon peuple me regarde toujours avec bienveillance, mais ça m'est parfois difficile à supporter. Je fais tout mon possible pour qu'il me considère comme une véritable chef. le jour où la relique a été volée, la honte et le désespoir se sont emparés de moi. Et, me va bien La musique là, c'est la même musique que quand on avait eu le souvenir du de, de, de poisson qui nous soignait et du connard qui vole. Oh, il y a une madame qui dort dans les bras d'une autre madame. Chaque fois que ses yeux se posent sur ton épée, elle a le cœur qui se serre. Elle oh. ne cesse de se répéter quelle est la honte de la famille royale. C'est pas faux. Crois-moi, c'est une fille bien. Si tu le dis. Moi bon, et nous, mon pouvoir là. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il y a Et voilà, et pouvoir de Zeus, mais elle a réveillé tout le village juste pour faire une blague. Et le village d'à côté, il s'est se réveillé, ah, t'en fais pas. Tous les habitants, ils sont en sursaut, ils ont peur là. Va Naboris, ne patrouille plus au même endroit depuis que nous avons commencé à chercher la relique. Bientôt, elle menacera notre cité. Je pars devant, retrouve-nous au poste d'observation qui se trouve au sud-est de la ville. Nous ne pouvons pas approcher de Naboris à moins d'y aller avec un morceau de sable. Oh, c'est donc à ça que tu ressembles normalement <rire> Comment ça c'est donc à ça que je ressemble normalement J'ai toujours la même tête. Toi, observe-la et guette des occasions de tirer des flèches explosives dans son gros cul là. La foudre qu'elle fait tomber est très dangereuse. Un seul coup pourrait être fatal. Mono Riju, descendante légitime de la famille royale Girodo. Le temps est venu de recourir à la puissance de la relique pour calmer Vanaboris, la créature divine. Oh oui, illustre ancêtre Gerudo, répondez à mon appel. Oh, oh, oh ça crée une onde de choc carrément. On doit s'approcher d'elle. Ok on va s'approcher d'elle. Ah arrête, ralentis, ralentis mon ref. Allez, mais tu veux pas conduire normalement là Qu'est-ce qu'elle fout Qu'est-ce qu'elle fout Elle sait pas conduire, c'est ça Oh On a fait un game kill là Ouais, je lui sais pas, let's go Non! C'était super simple non? On n'a pas gagné? Ah, peut-être viser deux fois à chaque patte. Ouais. Mais qu'est-ce que je fais là? Je ne les ai pas touché là, toutes ces pattes? Je ne pas faire plus proche là. Bah, je suis mort même. <rire> J'ai je, je explosé toutes ces pattes, comme ça? C'était pas bon là? Ce je jeu l'est cassé. Ce je jeu l'ai cassé, on recommence. Astuce de combat, m'en fout tes astuces de combat. Comment ça, on retourne ici Oui, oui, ça j'ai déjà vu. j'ai déjà, déjà vu, ça j'ai déjà vu. Ta gueule, je sais dire, je, je connais déjà. Faut refaire toute la cinématique là Faut refaire toute la cinématique. Hop là, ça, ça, boum, ça explose. Ah ouais, ils ont de la vie. Mais que, comment ça Comment ça, j'enlève pas de vie là Pour, Pourquoi j'enlève pas de vie Il se passe quoi Bah oui, on gagne de la vie, je trouve quoi Évidemment qu'il regagne de la vie, mais j'avais oublié. Il la regagne vachement vite sa vie, je trouve non Ah oui, il la, il la regagne vachement vite sa vie en fait. C'est ça le truc. Mais J'ai plus de flèches. J'ai plus de flèches, c'est bon. Attendez. Voilà, problème réglé. Quoi, comme toi, toi. Problème à réglé, c'est bon. On n'aura plus aucun souci. J'ai réfléchi très fort et j'ai trouvé la solution. Viens là, toi. Mais qu'est-ce qu'elle fout derrière elle Je l'attends depuis 3 heures. Elle était elle, elle, elle, elle, où Elle bouge ton cul Je crois qu'on te fait sauver rue là, qu'est-ce que tu fous elle, mais elle me pète les couilles Elle veut pas venir, elle sait pas conduire à morse là Rien du tout Tu la fermes Tu la fermes, tu fous la merde Tu fous la merde Ah bossa ça grande, je t'en prie, protège nous, Link et moi. Bossa la grande, elle a rien à foutre, elle est morte, ça fait 100 ans là. Quoi Quoi Mais vas-y, mais elle me saoule là à pas conduire, à pas avoir une vitesse constante là avec le euh, lard qu'on a pris. Mmh. Mais non Tu me saoules à poser cette question-là Oh ah, les femmes, je te jure. Voilà. C'est bon. pas chier hein. Bon, j'espère qu'il va, qu va être facile et qu'il va pas nous casser la tête, ce donjon. Voilà hein. ouais, voilà. Je compte sur toi. Bah, continue de croire en moi, tiens. Ça se fera les pieds. Ah. ah. Voilà un visage que je ne suis pas fâché de retrouver. Tu le vois pas, mon visage. En fait, je suis déguisé je en femme, mais bon. Je n'en ai jamais douté. Oh, ça va, il n'y a que trois trucs à bouger, ça va être simple. Ça va être trop facile. Oh, okay. ça y est, tu as, as trouvé, trouvé la carte. La carte ouais. La et ouais, je l'ai eu, c'est moi. C'est ma carte, parfait. C'est la même merde que d'habitude, quoi. Tous les et oui. Okay. Comment ça marche C'est quand on appuie sur des boutons, et ben c'est bon, le truc qui est plus possédé, en fait. D'accord, c'est un peu con, en fait. Oh, il y a une grosse hache. Hop là, là Ça boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Et voilà, trop fort. Ça s'explose pas, ça non. Ah si, ça s'explose. Ah si, ça s'explose. Tu peux utiliser ma prière à tout moment. Ta gueule, ça peut s'exploser. Et voilà, Edwin, trop rapide ou quoi Oh là là, ça va me casser la tête. Même pas que ça va me casser la tête, c'est que ça me casse déjà la tête. Du coup, attends, ça, pour l'avoir lui. Si on tourne ça. Deux fois. Euh... Ouh là là, ça va casser la tête, ça. Ça va casser la tête. C'est bon, il y aura remet droit. Là, on active ça. Parfait. Et encore deux. Est-ce qu'on peut aller là Hop là. S'il y a du caca ici, je suppose qu'on qu est censé pouvoir y aller ici. Un coup de fait, pas chier. Hein? Ok, c'est bien, je suis pas sûr que c'était par là qu'il fallait passer pour faire tout ça, mais... Oh, il m'a vu. Il y a un oeil qui m'a vu. Il est où l'œil qui m'a vu Si l'œil il m'a vu, cest dire que moi aussi je peux le voir. Il est là Hop là. Et ben, en fait tout ça, regardez. Un autre terminal. Il y a un coffre déjà là-bas. C'est bien de voir qu'il y a un coffre. Oh, une boute de métal électrique. Euh... Ah, là, on s'en fout du reste. Je crois bien que j'ai compris. Là il y en a un. Du coup il faut aller de l'autre côté. Mais il n'y a rien ici en fait. Oui non non, mais il me faut une autre boule dans tous les cas. Euh. Bon on est chaud maintenant. On est chaud chaud chaud. Wow. Oh là là, ombre de foudre de Ganon. Voilà, oh il est pas content. Hein. Ne sous-estime pas cette chose. C'est un monstre créé par Ganon pour nous combattre. Ok. Ans, je n'ai même pas eu le temps de le frapper. Il éliminé en un instant. Mais ça okay. ne t'arrivera pas. Très bien. Pas à toi. Tu sortiras victorieux de ce combat. Très bien. Moi et mon quart de cœur, on va faire tout le travail. T'en fais pas. Du coup, on prend quoi comme arme On a l'embarras du choix On va prendre ça. Paf Paf, paf, paf Et pof Paf, paf, paf Et pof Bon, c'est pas prévu ça. Paf, paf, paf Ah ouais mais elle se régénère, J'avais oublié. Quoi mais j'ai mis mon bouclier là Je te protégerai. Ah non mais je l'ai visé mais... Ah putain mais j'ai mis mon bouclier mais comme j'avais l'arc dans les mains ce con il a pas mis son bouclier Tu pètes les couilles hein Espèce de pauvre con là Et quoi pourquoi j'ai pas... Parce que j'ai avancé en même temps je sais rien Ah ça ça va bientôt se casser du coup Quoi mon arme s'est cassée là vraiment Mais elle est trop rapide je peux rien faire si j'ai que des armes à deux mains Que tu me fais toi. Vas-y. Oh là là là, ça va être compliqué hein. Hop, hop, hop, hop, hop. Ouais, enfin, ça fonctionne. Euh. Comment ça, il m'a touché là Mais quoi, la dernière fois, elle m'avait lancé des flèches à ce moment-là, enfin des, des rayons électriques. Popopopopo. Allez hop là Vas-y attaque Hop là Vas-y fonce Hop là Ah c'est bon Eh bon en première phase c'est bon oh wow, let's go Oh la là, là la foudre attention là. Mais j'ai une potion de foudre en fait maintenant que j'y pense dans mon machin Il est là -haut, ok Voilà Il sert à quoi, mon bouclier, là, s'il se pète S'il se pète en deux secondes, il sert à quoi, mon bouclier, Ah Sérieux Mais... Mais lâche ton arme, connard Je t'ai mis le bouclier deux fois, là J'ai rangé l'arme, j'ai mis le bouclier, là... Il a ressorti sa grosse arme. Il me saoule, là, il est trop con. Il sait pas utiliser un bouclier Attends, du coup, il elle m'a fait lâcher mon arme, je la récupérerai plus tard. Mais j'ai lâché une demi-seconde, mon bouclier. Euh, on est obligé d'attendre, hein. On a pas le choix, il regarde sa vie petit à petit, mais bon... Quoi, fallait qu'il retombe là-haut, lui non, on pourra pas l'avoir, écoutez. Vas-y, là. Ça fonctionne rien du tout, Eh hein. vas-y, me tue avec ce boule électrique à la con, là. Eh, comment ça J'ai pas esquivé, là. Tu veux que je te tape, là Ah, bah voilà. Tu vois, quand tu veux. Après, c'est pas vraiment la phase 1 qui me pose des problèmes, mais bon. Pas concentré au début j'ai pas de tuto mais elle m'a touché bon on s'en fout j'ai fait casser j'ai cassé le jeu déjà bon, toi tu ah ouais mais c'est pas ça m'amuse pas de devoir t'exploser la gueule là mais si je fais pas ça après tu te régénères comme une grosse conne elle est bloquée putain je l'ai bloqué dans le truc <rire> elle est bloquée merde oh merde j'ai bloqué dans la créature divine. Oh non Ah oh merde Ah oh mais non mais je bloqué Elle est bloquée Mais non J'ai cassé le jeu Ah elle est plus bloquée Mais vas-y là, fais, fais une triple attaque. Et mais oui, mais parce que lui il a encore son, son épée d'activer là, j'avais pas, pas fait gaffe. Il avait encore son arme à deux mains dans les mains. J'ai sauté en arrière là, par contre je suis désolé, j'ai sauté en arrière. J'ai arrêté de te foutre de ma gueule au bout d'un moment, ferme ta gueule T'es morte, tu te tais. T'as plus d'armes, j'ai remarqué qu'il y avait plus d'armes. Bon. Oui, oui, je sais. Putain, J'arrive pas à avoir le timing pour esquiver, ça me saoule. Mais comment ça, je suis mort, il s'est passé quoi là Oh, c'est que c'est la bagarre La boule est rebondi au plafond, elle m'est revenue dessus Oui, oui. Quoi une est venu, il m'a retouché une dernière fois, ok Oui bah, protège-moi mieux la prochaine fois, ça servait à rien Mais j'ai sauté, j'ai esquivé en arrière, elle me pète les couilles là Link, qu'est-ce que tu fous, bordel de merde Dis-moi pas que t'as pas le, la fenêtre d'attaque pour attaquer, elle fait des méga attaques de Super Saiyan là Dis-moi pas qu'il y a aucun bon timing, c'est tout le temps le bon timing Tu pètes les couilles euh... Mais j'ai sauté en arrière Link, putain tu fais chier ça ou ça c'est quoi ça, ça c'est un gardien ça fait plus mal normalement sur elle non On sait rien, ça fait des ondes de choc les ondes de choc c'est joli Pour ça veut dire que ça fait plus mal non non d'accord non d'accord je ferme ma gueule il s'est passé quoi là ah euh, le truc électrique ok il est mort voilà hop hop Hop et hop Voilà, non mais oh. hop, hop oh. si ne pas connaître le même sort Elle est où Elle est là. Elle est où Elle est tombée où Elle est où Là-bas. Très bien. Voilà. C'est super. Paf paf paf. Paf, paf, paf, paf Paf, paf, paf, paf Paf, paf, paf, paf, paf, paf. Oh, ça Eh oui Paf, paf, paf le ah, shit, hein On était presque ah oh. On peut leur envoyer, mais... C'est le moment rien du tout non si c'est le bouclier voilà trop facile du premier coup <rire> euh, j'ai exactement ah elle me être des coups cool. hein j'ai une théorie comme quoi le mode expert il est plus difficile que le mode normal pas mal du tout et ben voilà Heureusement que je fais tout ça pour qu'à la fin il me soit d'une grande aide, pas, comme ils ont dit. Ils vont m'aider beaucoup à vaincre le fléau Ganon. Toute cette grande aventure là, j'espère qu'ils vont faire un énorme soup. Comme genre euh, le, le tuer directement sans avoir besoin de moi. Ah au fait, j'ai quelque chose pour toi. Je remets mon ah ouais. pouvoir. La colère Let's go entre tes mains. On va faire la météo là. Oh là là. Une boule d'énergie là. Hop là, en claquant des doigts. C'est pas aussi facile. Hein. Normalement, tu fais ça, t'es épuisé. Tu... Ça marche pas comme ça. J'aimerais te remercier pour toute l'aide que tu nous as apportée. Voilà pour toi. Ces pièces d'armement sont des trésors de notre peuple. En à la grande s'en servait autrefois. Oh, bah, C'est pas grave ça. s'en fout de l'épée. Let's go 48. Non, voici as réussi le chameau. Ouais, j'ai viens un... juste de le tuer. J'ai pas du tout. je suis pas du tout mort 25 fois contre le boss. C'était trop facile. Ah, oh, Il y a un machin là-bas. Bah la flemme. Si t'es mort 25 fois là. Ouais euh, bah non. Tu sais pas, de toute façon t'étais pas là.